bienfaits de la danse sur la santé les mouvements gracieux de nourri vous Pietra gala vous ont toujours fait rêver vous soupirez devant les déhanchés rythmés de Shakira ou beyoncé il est temps de vous lancer et de persévérer car sans avoir besoin d'atteindre le top niveau la danse est une activité physique excellente pour la santé la preuve par 5 danse orientale africaine de salon moderne jazz ou rock acrobatique seul chez soi en cours collectif ou en boîte de nuit A pour tous les goûts et peu importe la manière ou l'endroit toute pratique régulière de la danse procure des bienfaits car comme nous le rappelle régulièrement le programme national nutrition santé bouger est bon pour la santé la danse tonifie le corps et muscle le dos rythme entraînant pas cadencé mouvement répétitif la danse a ses propres règles à respecter c'est un sport complet qui muscle le corps améliore la coordination motrice et stimule la circulation sanguine Grâce à elle, exitent le mal de dos et les jambes lourdes. Quels sont les secrets de son effet boostant sur le corps Les étirements, le gainage abdominal et la respiration permettent aux danseurs réguliers d'adopter une bonne posture au quotidien et de réduire, ainsi, les douleurs de la colonne vertébrale. Parfait exemple de discipline et de rigueur. La danse classique garantit un bon tonus musculaire. La danse est efficace contre le stress. Unifiant à merveille corps et esprit, la danse fait ressentir un bien-être physique et psychologique plusieurs heures durant grâce à la production de sérotonine, de dopamine et d'endorphine. Il est recommandé de danser 30 à 45 minutes pour libérer ces hormones naturelles du bonheur, du plaisir et de l'euphorie qui agissent positivement sur notre cerveau. Une façon ludique d'évacuer tension et stress du quotidien. La danse protège des risques cardiovasculaires. Danser permet d'avoir un cœur en bonne santé. C'est ce que révèle une étude scientifique réalisée par l'Université de Sydney en Australie et publiée dans la revue américaine Journal of Preventive Medicine. En observant, entre 1995 et 2007, le comportement de 40 000 personnes âgées de plus de 40 ans et sans antécédent cardiaque, les chercheurs ont remarqué que celles qui dansaient régulièrement souffraient moins de maladies cardiovasculaires que les autres. Sport d'endurance par excellence la danse aérobique comme la zumba muscle particulièrement le cœur et développe nos capacités respiratoires. La danse lutte contre le surpoids. Associée à une alimentation équilibrée. La danse permet de perdre du poids tout en musclant certaines parties du corps. L'étude réalisée par l'Université de Sydney constate aussi que les danseurs réguliers ont un IMC plus bas que les autres et une belle apparence physique malgré leur vieillissement. A titre informatif, danser 30 minutes permet de perdre 200 calories en se faisant plaisir. Selon les différents types de danse, il est possible de cibler les zones du corps affinées ou à muscler, jambes, taille, fesses. De bons arguments pour s'y mettre dès maintenant, non La danse améliore la plasticité du cerveau. Apprendre une nouvelle chorégraphie est excellent pour la mémoire et la concentration. Et cela à tous âges. Publié dans The New England Journal of Medicine en 2003, une étude du Collège de Médecine Albert Einstein à New York affirme que la danse réduit les effets du vieillissement du cerveau. Les scientifiques révèlent notamment que danser régulièrement diminue de 76% les risques de démence sénile sur les personnes âgées de 75 ans et plus. Ces études donnent raison à Rudolf Nureyev qui aimait répéter « On vit par ce qu'on danse, on vit tant qu'on danse ». À vous de trouver celle qui vous fera rester en bonne santé.